bordant de ses doigts, réalité hallucinatoire, comme des rêves éthyliques, emplis de couleurs vives, fantasmagorie jouissive d'un monde qui se doit d'être magnifique, des vertiges de regarder le ciel, comme une toile au-dessus d'elle, elle sourit et quand elle se relève, c'est le monde qui tourne pour elle. Élève sa nouvelle vie L'ancienne terre à terre reste clouée au sol Devient princesse un petit peu folle pour redessiner le monde Un cheveu pour une rose à deux doigts de réinventer le monde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 les car des efforts, alors elle range ses doigts, un dernier chute, et s'endort.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 fleurs, mes fils tendus entre tes doigts et je m'électrise à chaque prise de contact une gerbe d'étincelle fumant bulle sur un fil perché entre nos deux âmes désalors illuminées. refuge des araignées qui tissent les fils entre nos doigts du soir espoir dire que ce n'est que le début de notre histoire. Est mort. Les bonhommes lunaires tricanent dans les flaques sombres de ses larmes, s'écoulant de son cœur qui s'effane. Ils peuvent bien rire, car plus jamais sans la montagne, le soleil se lever. On entend un murmure qui traverse la forêt. C'est les gémissements des arbres sous le vent froid que provoque l'unison affolée des bateaux. elle aimait cet empire. Ce n'est pas sa faute, son disparaît. Son nom progressivement pâlit, s'affadit dans le battement de cœur irrégulier maintenant de la montagne qui se meurt. of the cette substance qui s'infiltre et s'enracine, s'enracine dans mon corps. Sous sa volonté, déjà, j'accepte de me faire gouverner par cette substance qui s'infiltre et s'enracine, s'enracine dans mon corps. Mon roi n'est plus, il y a un grand cratère dans mon cœur. Mon bonheur s'est enfui, s'est perdu. Desséché, je cherche sur mes lèvres et mon palais les restes d'une substance toxique, d'une langue avide. Danse frénétiquement sur la sonnerie de réveil. Elle n'essaye pas d'éviter le préservatif gras sur le sol. La réalité se baigne langoureusement dans un verre d'aspirine. Elle se drape avec sensualité dans la fumée de cigarette. La réalité joue avec les vaisseaux rouges explosés des yeux fatigués. Elle augmente le degré des côtes sur chacun de ses chemins. La réalité évoque spontanément chacun de ses mauvais tours. Elle s'amuse à créer boum dans ton lit. La réalité ce si que la méprise peut se montrer très cruel, c'est elle qui provoque l'oubli de tes rêves au réveil. Seule. Réalité se baigne nombreusement dans un verre d'aspirine Elle se drape avec sensualité sur la fumée de cigarettes Réalité joue avec les vaisseaux rouges explosés des yeux fatigués Elle augmente le degré des côtes sur chacun de ses chemins Réalité évoque spontanément chacun de ses mauvais tours. Elle s'amuse à créer bout quand tu trouves cette entendue La méprise de se montrer très cruel. C'est elle qui provoque. Are you so late? dans ses veines fébriles, vers son cerveau, peu à peu, un peu ivre, ivre et vacillante. Elle vacille le long de la voie ferrée rouillée, rouillée comme ses paupières qu'elle laisse fermer. Les émotions renfermées soudain se mettent à valser et ressortent bouillonnantes en larmes salées sur son visage désespéré. Or, très franchement, à tous ces il tête une fois Où sont sauvées les princesses maudites Ce sont de futurs optimistes Elle réclame son du magique ce joker Marraine bleutée ou armure de fer Des os de poulet Une statue antique Un ami secret Une arme de guerre Elle réclame une aide pour créer son propre compte Qui commence par elle était enfermée dans sa peur du monde Elle réclame son du magique ce joker Peut-être une amie et de terre, elle l'appelle en trois clignements de paupières, et ressentit qu'on répondait à sa prière, d'abord un pressentiment qui fige le souffle dans l'attente, freinant les larmes amères, puis du néant, dans cet espace infini, qui pour la princesse maudite était pourtant clos, elle apparut, pour l'instant silhouette indéfinie, comblant ce vide, Reluant son île isolée par les eaux, au rivage inaccessible pour fuir vers l'horizon, qui emplit l'œil d'images floues, de promesses sans mots. Ces pièces qui se racontent une histoire, celle d'enfants excités par la venue du soir, qui promet les aventures d'un autre monde, cachées pour l'instant dans leur caboche ronde. Ces mains roses papillonnent dans le ciel, elles pourraient empoigner les nuages sur ses pointes de pied. Elle n'est pourtant pas plus grande que l'enfermée Mais elle possède la magie des chimères Qu'on laisse parfois s'éteindre, éveiller La danseuse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 s'épanouissait. Et plus le monde devenait beau, plus cette fleur embellissait. Tout son sang au ciel qu'elle aimait pour